Bonjour et salut à vous. Donc, euh, une petite, euh, de, petite nouvelle. Donc, euh, j'ai dû fuir la semaine dernière à Istres et la France. Et euh, c'était suite à des affaires entre policiers et procureurs de la République d'Aix-en-Provence qui ont monté des faux dossiers à mon encontre pour euh, m'interner. Donc, euh, bah, j'ai pas eu trop de choix. J'ai mon procès qui a lieu demain, le mardi 18 euh, février. À, Aix-en-Provence, et pour ça, je me, suis, je me suis rendu donc dans un autre pays à l'étranger, où j'espère être en sécurité, mais on ne l'est jamais, donc je peux être arrêté de, à tout moment, et euh, j'ai introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, en disant, ben, il n'est pas normal, alors que j'accuse deux, deux ou plus euh, personnes dans mon dossier d'avoir utilisé des faux papiers, il s'agit... De la policière Céline Viciana, euh, qui a porté plainte contre moi, donc c'est-à-dire elle fait des faux papiers, puis après elle fait Ah, ah, ah monsieur Ouberi, me harcèle, et hop, euh, on me met harcèlement et dénonciation de faits Alors que je dis non, elle a, elle a, je persiste à dire que cette policière a fait des faux papiers. Et je me suis aperçu donc dans les, les documents que m'a envoyé, alors c'est le, le procureur Achille Kyriakides, le procureur de la République auprès du TGI d'Aix-en-Provence, qui m'a envoyé ça en euh, février 2017. Et euh, alors attendez, je regarde. Ouais. Euh, en février 2017. Et, euh, et, et donc je me suis dit, bah, euh, ok, c'est la policière, c'est pas le procureur qui va m'envoyer des faux. J'ai quand même eu un doute, je lui avais envoyé une, une lettre en disant, euh, monsieur, j'ai bien reçu euh, vos documents, mais euh, par contre, j'ai un doute, vous dites. Euh, en plus, il racontait, ce procureur, que euh, dans les documents qu'il mettait, et que j'avais eu une expertise psychiatrique, ce qui est totalement faux. Alors ça peut paraître bizarre de dire euh, « je, je n'ai pas eu d'expertise psychiatrique » et vous qui regardez la, la caméra ou les autres personnes qui écoutent se disent « mais pourquoi ils parlent de ça » C'est-à-dire que euh, juste le fait, c'est vicieux comme euh, procédé, le, le fait de dire « cette personne peut avoir une, euh, une expertise psychiatrique », ça fait que dans les, la tête des gens qui écoutent ça, vont se dire « mais donc il y a quelque chose qui cloche, ce monsieur Aubert il est peut-être fou ». Euh, voilà, non, je n'en ai pas eu, et c'est euh, une technique que, que je déplore qui est utilisée par les, les policiers, par les, les procureurs, par le parquet. Donc, euh, ils font passer les, les gens pour fous, et, et voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, les gens que je mets en cause, ils font leur propre enquête. Par exemple, je mets en cause le procureur de la République Achille Kyriakides, qui est le procureur euh, là, et bien il va faire appel à un, un subordonné, une subordonnée euh, hiérarchique, euh, qui est juste une substitut du procureur qui s'appelle euh, Sophie Bott. Et c'est Sophie Bott qui va mener l'enquête contre moi et qui va euh, demander la désignation de ce psychiatre qui va faire des faux papiers, qui va demander le, euh, à la police de faire de, des documents qui sont... Euh, douteux. Et voilà. Donc, euh, donc ça, ce n'est pas du tout acceptable dans, euh, dans une société démocratique. C'est-à-dire la justice doit rester la justice. Ce n'est pas le collègue du procureur. Même, on n'est même pas en train de parler de collègue de même niveau. On est en train de parler d'un subordonné. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour Achille Kyriakides que je mets en cause. C'est elle qui va mener une enquête. Donc ça, ça ne passe pas. Ensuite, il y a l'utilisation de, de la psychiatrie. Donc depuis quand, au lieu de faire une enquête, de voir si ce papier que je dis, si je dis les policiers ont fait des faux PV et je donne ces procès-verbaux, je les, les publie, euh, ben, qu'ils aillent vérifier si c'est un vrai ou faux. On ne va pas, pas prendre un psychiatre pour dire, bah ben, tiens, est-ce que M. Aubert, il est ou non euh, fou, psy, euh, comment on appelle ça euh, un... Parano, euh, ah il est parano, alors c'est pas la peine d'étudier son dossier. Non, non, là il y a des abus. Et ces abus, ce sont des, des abus euh, que je, je dénonce auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc j'ai introduit, une, donc euh, lundi dernier j'ai dû partir à la valide, euh, donc j'avais pas mes, mes ordi, j'ai fui la France euh, comme j'ai pu pour échapper justement à, à l'asile. <rire> voilà. Et euh, donc, une fois que je suis en relative sécurité, euh, j'ai euh, fait une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, qui en attend, est en attente, c'est ce qu'on appelle l'article 39, c'est une sorte de référé, Et, euh, dans laquelle je dis, bah, vous voyez bien que euh, une, une organisation qui est mise en cause, je pense au... Parquet d'Aix-en-Provence, je veux dire, il y, a, y a des gens... J'ai oublié de citer Olivier Poulet, procureur adjoint, qui est aussi pourri que les autres. Euh, désolé de, de dire le mot pourri, mais c'est bon, l'impression qu'il me donne. Euh, je ne dis pas qu'il l'est, mais euh, moi, il me donne l'impression d'être pourri. Euh, et euh, donc, euh, donc oh, euh, Achille Kiriakides, Olivier Poulet, Sophie Botte. Euh, déjà, on, est, on a trois belles personnes. Euh, je, pareil du côté policier. Alors... Il ne faut pas que je cite les, la, la policière qui arrêté, les policiers qui m'ont arrêté de Marseille, ils m'ont demandé, il y en a une, alors je ne vais pas dire votre nom, madame, je vais dire votre, votre surnom, que vos collègues vous appelez euh, madame Juju. Euh, J'avais confiance en vous, euh, avant, car, lors de l'audition, et je vous ai tout dit, je vous ai dit oui, oui, c'est moi qui, qui publie ça, j'ai dit les raisons, que c'était pour des protections, pour une protection que je faisais ça. Mais non, après quand je vois votre dossier, il est faussé, et je suis désolé madame. Il me semble que vous rentrez dans le lot, je dis il me semble, que vous rentrez dans le lot des policiers qui participent à fausser ce système. Et je crois qu'un jour ou l'autre, malheureusement, euh, les différentes personnes que je mets en cause, il me semble qu'il faudra rendre des comptes devant la justice, pas devant moi. Moi, je suis un simple citoyen. Mais il faudra que vous expliquiez si ce que vous avez fait était juste et normal. Et si ce n'était pas le cas, que se passe-t-il voilà. Donc, euh, demain, je vais, avoir, euh, je vais être euh, condamné vraisemblablement par un tribunal de personnes que je juge déjà euh, tous trempés dans la même affaire. Donc, que ce, soit des, ce, ce sont tous des magistrats, qu'ils soient procureurs, juges, tout ça. Euh, parfois, ils sont collègues. Ah oui, au fait, euh, je vais signaler aussi que euh, lors du contrôle judiciaire, j'ai demandé la levée d'un contrôle judiciaire, mais la juge donc, euh, qui, qui l'a étudiée, eh elle avait été collègue d'Olivier euh, euh, Poulet. Quelques années avant dans, dans les années 2000 Donc arrêtons, c'est les mêmes gens Qui, qui passent d'un coup procureur, d'un coup juge D'un coup, euh, voilà. Euh, voilà Donc euh, je dénonce Un procès euh, Tronqué Et je ne m'y rentrerai pas Et par contre je vais publier, publier, publier des documents sur les réseaux sociaux. Euh, j'avais également écrit un livre en 2015 qui est en accès gratuit sur Internet qui s'appelait Thriller Autobiographique, il s'appelle toujours Thriller Autobiographique. Donc j'avais mis en anonyme tous les noms euh, des intervenants, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas reconnaître euh, le nom des policiers, le nom des procureurs, tout ça. Et, euh, et ben là, euh, depuis mon, mon arrestation, je veux que si jamais, enfin euh, depuis la tentative de mon arrestation, euh, je veux que si jamais... Euh, où on met en, en livre, allez le chercher, téléchargez-le gratuitement. Alors maintenant il est en version euh, sur papier, vous pouvez l'acheter, mais sinon il est en version PDF gratuite sur internet, téléchargez-le, euh, faites-le circuler, euh, voilà. Euh, C'est une partie de l'avancement que je fais, ça ne fait que commencer, voilà. Donc je commence à résister, ça fait des années que je résiste, mais euh, j'avance et voilà. Je vous remercie tous pour votre soutien, les présentations peuvent être un peu brouillonnes, mais euh, petit à petit, euh, il va y avoir des éclaircissements, voilà. Donc euh, cette partie d'aujourd'hui ne concernait qu'un volet de l'affaire, la, de c'est-à-dire la tentative de la part du parquet et de la police de, de nier euh, une affaire criminelle beaucoup plus grande. Voilà. Merci pour votre attention et bon, si ça vous plaît, vous pouvez diffuser. A bientôt pour d'autres nouvelles, j'espère meilleures. <rire>